Voici un petit tutoriel pour vous aider à exporter un objet 3D dans Minecraft. Une fois dans votre carte, appuyez sur la touche T pour faire apparaître la boîte de commande. Utilisez la commande Give, suivi du nom de votre joueur et de Structure Bloc. Une fois le bloc Structure en main, appuyez sur le clic droit de votre souris pour déposer le bloc. Une fois le bloc déposé, vous pouvez remarquer la boîte de sélection autour du bloc. Pour pouvoir éditer cette sélection, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bloc. Dans le bloc de structure, changez le mode pour « Exportation 3D ». Dans le bloc de droite, il est possible d'avoir un aperçu de la sélection en cours. Pour pouvoir modifier cette sélection, il vous suffit de changer les chiffres du menu de gauche. Lorsque votre sélection vous convient, appuyez sur « Exporter » et enregistrez votre fichier. Une fois votre fichier enregistré, ouvrez-le avec « Paint 3D » sous Windows. Lorsque votre fichier est ouvert dans « Paint 3D », utilisez le menu de gauche pour « Enregistrer sous » Modèle 3D, nommez votre fichier et changez le type pour FBX. Pour pouvoir importer un fichier dans CoSpaces, ouvrir une session, cliquez sur Importer en bas à gauche, Modèle 3D, importer, prenez votre fichier FBX, attendre le téléchargement. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez maintenant glisser ⁇ Déposer ⁇ sur votre plateau de travail.